Dans le dernier épisode, Yorin avait fait face à des femmes de la haute société dans un monde réincarné. Il avait battu vaillamment et ses hommes étaient derrière lui. À présent, il revient pour faire face à un danger plus mortel encore. Quel sera le destin de Yorin Ok les gars, c'est ici. Le grimoire perdu de la cité de Yorinland. Il est écrit qu'avant que les femmes ne prennent le pouvoir, tout commença lorsqu'un gamer s'endormit en pleine game. Et s'est vu d'un coup réincarné dans son avatar dans le jeu vidéo. Mais ça pue sa mère Quel youtubeur anime manga présenterait un anime aussi Tout commence dans la chambre putride d'un gamers. Entre deux games de LOL, notre jeune protagoniste s'endort. Puis il se réveille d'un coup dans son personnage, Ark, un grand chevalier, dans le MMORPG où il avait l'habitude de jouer. Il comprend rapidement qu'il est dans son jeu, teste tout son stuff, pour une fois, ça sert, de ce qu'il la douche. Avec mon armure cheatée Ça brille donc c'est forcément bien. Ma cape de l'ombre Parce que je suis Batman, fils de pute Mon bouclier Parce que j'ai plagié Tate Mon épée Aussi grande et longue que ma... Donc il se réincarne dans son personnage super cheaté, d'une classe avec tellement de polyvalence, qu'il pourrait faire tank, heal et DPS. Un employé McDo le truc Est-ce qu'on t'a déjà foudroyé au lit Et ses compétences marchent aussi dans ce monde et sont très fortes. Peut-être même un peu trop fortes. <tousse> <tousse> Donc il remonte comme un zgeg, fait mumuse avec son pouvoir de téléportation vachement stylé, je dois l'admettre, et contemple le graphisme d'Unreal Engine 5 euh, de, de la réalité. Mais en regardant son reflet dans l'eau, il se rend compte qu'il avait gardé son skin de squelette sur lui. Et il en va sans dire que dans un rpg, avoir cette apparence est le meilleur moyen de se faire farmer. Genre vraiment... Oh J'ai gardé le skin de... Ah non, non, non, je suis juste hideux. Autant pour moi. Donc il décide de garder son casque, comme les gens qui gardent le masque pour cacher leur mocheté. Il va en ville, fait une balade, profite de ce monde fantastique. Après tout, quel joueur des MMORPG ne rêverait pas d'être dans un truc comme ça? Oui, à part si tu joues à New World. Ça doit pas être facile d'être seul au monde. Il rencontre ensuite une elfe et un raciste. Des elfes, hein, quand même, faut pas abuser. Mais Arc est fauché, il n'a pas d'argent. Pour manger ou dormir dans une auberge, et il faut de la thune. Donc il s'en va chercher un travail à la guilde des héros. Bah il a qu'à faire YouTuber, euh, des vidéos sur internet. Euh... Non mais j'ai dit un travail Why Just to tout le monde le prend pour un fou parce que bon avoir du stuff de fin de jeu et des stats énormes au début il a que Locklear pour faire ça mais il prend quand même la quête une quête très simple tuer 5 sangliers la quête typique de début de jeu vidéo enfin quoique non Il les tue très facilement, sans surprise, mais tombe nez à nez avec un orc. Et ça c'est fantaisie, voilà, ça ça, ça j'aime bien ça bien. Il prend son élan et le tue avec un des plus gros flots de l'histoire. Et c'est là qu'on va se dire. Eh hey, pour un Isekai générique, c'est vachement bien foutu, hein aussi bien foutu que Madaron! Qui hein a okay, dit ça? Donc il reste très RP, très jeu de rôle avec son personnage, en l'incarnant de la façon dont il le jouait avant sur le jeu. Ainsi, le fait qu'il soit un squelette n'est pas dû au skin qu'il a oublié d'enlever, mais à la malédiction qu'il essaye de lever en parcourant le monde. Ça, c'est du RP. Mais d'un coup, au loin, il entend des jeunes filles crier à l'aide, parce que des méchants, très méchants, essayent de. Ouais, bon, vous voulez me baiser ma monétisation, quoi, en fait. Euh... Oh secours, aidez-nous! J'arrive, les filles, ne craignez plus rien! <rire> oh, mais... Merci Monsieur le... Quoi Quoi Qu'est-ce qu'il fait 4. Bon bah désolé les filles, je vais pas pouvoir vous aider. Mais QUOI Je joue RP moi les filles. Désolé. Non mais c'est une blague. Oh putain, ne peux pas me la faire à moi. Voilà comment le chevalier arc fit son premier pas très discret dans ce monde fantastique. Nous le suivrons donc explorer intrinsèquement toutes les parcelles et fonctionnalités de ce monde, faire plein de quêtes intéressantes en le découvrant lui et les différentes personnes qui l'entourent. Ça sera très divertissant et le deviendra encore plus quand la série commencera vraiment avec la quête de l'elfe. Un petit casting se fera entre deux. Franchement, comme pour Trapped in Daily Sim, ce n'est pas particulièrement une masterclass, mais c'est très agréable à regarder et à contempler vu la réalisation derrière, parce que mine de rien c'est vachement bien fait, mais là vous allez me dire euh... Mais encore de la bagarre là, c'est trop bien Mais c'est un peu trop mid par contre… Euh... Et oui, ça paraît très générique et mid-j comme ça, et en effet, il ne faut pas en attendre beaucoup, mais pour le peu que vous puissiez attendre de ce genre d'animé, celui-ci vous étonnera plus haut que vos espérances, waouh c'est beau, putain. En fait, en regardant ça, je me vois mes 14 ans, jouant à Zelda Scroll Online, faisant du RP de mes persos dans mon petit délire comme lui le fait, explorer à la recherche de fantasy. Franchement, se mettre à la place du héros est plaisant, gratifiant, et surtout assez simple, grâce au cadre posé du fameux MMORPG fantasy que tout le monde a au moins fait une fois dans sa vie. Le truc reste quand même qu'en vrai, avec tous les isekai majeurs de nos jours, ce qui représente plus ou moins le genre, comme Tenshura, Tateno Usha, ou encore cette merde de SAO, bah, c'est pas si difficile de faire mieux, alors il suffit juste d'avoir une petite idée de concept, de la peaufiner et de la développer, et parfois ça fait des masterclass, tellement que… Attendez, j'ai beaucoup de mal à suivre les sous titres là… Franchement, c'est agréable à suivre, les personnages sont très appréciables, ont l'air d'avoir un semblant de background, en addition avec le personnage principal, qui a vraiment beaucoup de talent pour nous divertir, il me fait penser un peu à Heinz sous son armure, mais en beaucoup plus sympa, et en fait, plus le temps passe, et plus on finit par s'attacher au personnage, et du coup, forcément, on a envie d'en apprendre plus sur eux, et voir le dénouement de tout ça Exemple très concret, quelle sera la réaction de l'elfe quand elle va apprendre que c'est un squelette C'est un petit suspense qui se crée, et qui est d'ailleurs générateur de beaucoup d'événements, mais qui va quand même grandir au fur et à mesure qu'on regarde la série, car une fois accoutumé, ça sera normal et logique pour nous, alors qu'avant de commencer, nous n'avions aucune attache, techniquement on s'en battait les couilles, pourquoi je me soucierais de la relation d'une elfe et d'un squelette Je suis peut-être quelqu'un de chelou au final, hein. on sent que l'histoire est frêle et manque un peu de pertinence ou de forme, mais on se doute quand même qu'elle cache quelques petites choses, qui va nous faire continuer la série dans l'espoir d'avoir un éclaircissement de ces zones d'ombre, là ici c'est clairement la façon de se réincarner qui pose question au spectateur, est-ce qu'il s'est vraiment endormi, dans ce cas là c'est un rêve et ça change totalement d'un isekai, ou alors il est vraiment mort dans son sommeil, dans ce cas là comment, parce qu'on ne sait rien de sa situation, alors oui, ce sont là des petites intrigues posées, mais pour quelqu'un qui ne demandait pas plus qu'un isekai générique, bah franchement c'est pas mal Dernièrement, je pense que cet isekai a compris les les clés de la réussite. Et ce dès le premier épisode. On t'en fout plein la gueule, on te fait rêver, on te fait explorer avec plein de belles couleurs, d'ambiance chaleureuse, plein de choses qui restent à découvrir. Mais surtout, on te permet de t'identifier facilement au héros par inadvertance à son caractère simple, gentil, comme un joueur de MMORPG passionné, ce que beaucoup comme moi sont. Mais bébou, pourquoi tu veux pas faire du RP sexe sur WoW Ah euh, oui, euh, ouais, le joueur des passionné. Ouais, ouais, ouais. Et ça, honnêtement, c'est bien joué. Mais ce qu'il est encore plus, et là c'est quelque chose que tous les animés devraient faire, c'est produire un épisode premier, donc l'épisode 1, d'une façon à te donner envie de voir la suite. Je suis personnellement partisan du fait qu'indubitablement que ça soit une série ou un animé, le premier épisode est censé te donner envie de voir la suite, parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est les gens qui te disent euh... Non mais continue vers l'épisode 245, ça devient bien Bon, écoute-moi bien, mais là, putain de ta mère, c'est sûr que si le début me plaît pas, je vais pas me taper 3000 épisodes pour être sûr, d'accord Hein, tu es d'accord avec moi? Oui. Super! Maintenant je vais aller brûler des diabétiques pour voir si ça fait du caramel. Après, il y a quand même des nuances. Souvent, certaines séries montrent leur point culminant après quelques épisodes. Mais il faut rester à l'évidence que l'épisode 1 est l'affiche de tout. C'est le point par lequel va passer toute personne voulant essayer. Donc il est normal d'y apporter une attention toute particulière. Ce qui, a fait Skeleton Knight in the Neverworld et de façon parfaite. La découverte, les scènes d'action, les plans stylés de caméra, avec le relief de l'armure et tout, est d'une 3D franchement très stylé, non je suis désolé, on peut ne pas aimer, mais on est obligé d'admettre que pour le coup euh, ils ont géré, alors c'est certainement pas le meilleur animé que vous pourrez regarder cette saison, je dois être honnête, mais pour l'impression qu'il donne et le ressenti qu'il transmet, on est sur deux salles de ambiance, c'est clairement le jeu ne m'attendait à rien, et je ne suis pas déçu, désolé de ne pas vous présenter des trucs de fou, mais on va dire que j'aime bien parler de choses que personne ne parle, et mettre la lumière sur des petits trucs sympas comme ça, j'ai fait la vidéo encore une fois car j'avais beaucoup d'inspiration, et je pense que ça s'est ressenti plus ou moins. Mais et surtout qu'en regardant cet animé, je m'attendais vraiment à un truc hoketier, euh, okay vous voyez, limite euh, regardable, mais finalement, c'est franchement pas mal Et je suis maintenant chaque épisode, de chaque semaine, comme Trapped in a Dating Sim ou encore euh, Spikes Family, je vous mets la vidéo ici pour ceux qui l'ont pas vu, dernière fois que je vous le demande, mais si vous avez d'autres animés dans le style, du genre euh, des masterclass, mais au début on s'attend pas vraiment à ce que ça en soit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est grâce aux commentaires de la dernière fois que j'ai commencé Skeleton hein, Knight, donc euh... là vraiment, j'ai envie d'en découvrir encore un peu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 Oh.